Euh, L'énoncé. Euh, Merci. que La euh, branche royale, 258 euh, dans cette communauté, la branche Highland, s'est fondée en 1995 et ont défendu les aînés et leurs familles. Ils ont une campagne et cette année n'est pas différente. Ils ont soutenu les caucus locales par. Ils ont contribué à plusieurs activités caritatives parce qu'ils croient dans les valeurs du Canada, la Légion et ici, pour se réunir, avoir une boisson et boire. Euh, depuis quatre ans, on m'a dit, on m'a souhaité la bienvenue à bras ouverts. Et depuis ce temps-là, nous avons une tradition que je viens, une tradition avec un gâteau. Et d'une façon ou d'une autre, c'est mon événement favori et la Légion a fermé ses portes et a passé à un autre euh, site actuellement. Je sais que c'est bien pour plein d'entre nous, mais je suis confiant que ça va partager plusieurs choses dans les années à venir. Windsor West. Oui, hier, Marc, euh, la semaine de la salaire descend. Euh, euh, la réalité est qu'il n'y a pas de 51 communautés qui ont été analysées, qui ont été identifiées de moins de 18 dollars par heure définitivement en euh, deçà du seuil. Et, et plusieurs ontariens ne sont pas capables de euh, boucler le mois. Le coût de transport euh, a augmenté et les salaires sont stagnants. Et euh, dans ma communauté en Windsor, un salaire décent identifié à 18,15. Ça, c'est le minimum que quelqu'un doit faire afin de pouvoir avoir du pain sur la table. À 15h15, 2,65 dollars équivalent de 6,500 dollars. Et les conservateurs sont en train d'être de se vanter de ça. Alors ces salaires ne sont pas garantis. Plusieurs ontariens ont plusieurs emplois afin de pouvoir boucler le moins. Il est le temps de pouvoir euh, payer des salaires décents. On doit soutenir euh, l'anti slogan du gouvernement du conser conservateur s'ils sont des, il faut s'assurer d'avoir un salaire minimum euh, décent. Merci. Ça fait plaisir d'être ici afin de partager les nouvelles à Sarnia par le gouvernement de l'Ontario Le 6 octobre, euh, la commission scolaire catholique avec les partenaires indigènes et les Premières Nations au site d'un nouveau école catholique à Sarnia. Cet édifice va inclure plus de 650 étudiants et cinq garderies. Plus de 24 millions de dollars par le gouvernement de l'Ontario va fournir plusieurs environnements de qualité à Sarnia Landing et des services de garderies abordables le gouvernement de l'Ontario a investi plus de 26,6 millions de dollars en 2022-2023, incluant une augmentation de 600 millions euh, en septembre, qui est le plus haut et investissement en éducation publique. Euh, et le financement... Euh, pour cette école catholique élémentaire est une bonne ouverte pour nous, euh, s'assurer qu'ils ont accès à un environnement de qualité en éducation et une opportunité de pouvoir atteindre leur potentiel. Merci. Membre pour Scarborough, merci beaucoup. Euh, le Canada fait face une pénurie euh, euh, euh, d'emploi. Le taux dans euh, le, le ratio est à un point historiquement bas. En Ontario, par exemple, le secteur de santé est un exemple où on voit des pénuries d'emploi extrêmes ou des pénuries extrêmes et, et, et surcapacité et dans les euh, temps extrêmement lourds euh, concernant la pénurie des main d'œuvre, plus de 60 euh, des euh, emplois ont des problèmes, que ce soit euh, aux technologies, salaires, nous n'avons pas les ressources humaines pour euh, remplir cette euh, problème. Il y a plus de 370 000 emplois à travers le pays, mais pas suffisamment de, de, de main d'oeuvre. Cette demande augmente et avec une augmentation avec les retraites anticipées et le ralentissement de l'immigration, spécialement avec euh, les problèmes de, de, de l'immigrant. Et les immigrants euh, sont, euh, euh, aident énormément. J'appelle au premier ministre et le ministre de euh, compétences et du travail de travailler de façon collaborative à améliorer les processus d'immigration et adresser les arriérés euh, au niveau d'immigration à ce que cette province a l'opportunité de bâtir leur vie, de continuer leur vie dans cette belle province. Merci beaucoup. Et... Et merci, M. le Président. Tel que vous êtes au courant... Euh, ma circonscription fait partie de ces mouvements. On fait, fait partie de l'admiral Willis, le 104 air cadet, les cadets. Après. Après, les cadets de l'armée représentent euh, Brent County. J'ai passé avec le sénateur pour parler avec plein de personnes et on est mis en silence pour les soldats canadiens et on a payé notre respect. J'ai parlé avec plusieurs officiers qui supervisaient les cadets et le commandant a dit la vigile. Euh, euh, du Souvenir euh, fait partie de ça. C'est depuis 2011, pas seulement avec l'engagement, les leaders locaux, mais le plus important, euh, les ligues, les cadets de l'armée, qui euh, gardent cette torche assez euh, vivante. Euh, le respect et le professionnalisme euh, pour les soldats tombés pour euh, combattre j'ai été impressionné. Nous avons les meilleurs volontaires en Ontario et je vous demande de soutenir vos Légions, euh, les Légions et les cadets. Merci beaucoup. London West, merci beaucoup. Les parents de London West sont inquiets. Les euh, parents ont besoin de conseils, de leadership. Je suis terrifié de pouvoir savoir concernant euh, les urgences pédiatriques, l'état des services de santé, essentiellement les services de pédravien comme mère euh, d'un enfant qui, ont eu, qui, qui a été touché par la, la COVID-19. Euh, on, on est chanceuse qu'on ne soit pas parti là-bas. Qu'est-ce que quelle est que l'hôpital de, de, euh, de London euh, est engorgé au niveau des urgences et il y a plus de euh, 200 euh, malades jeunes euh, On fait face avec euh, des services euh, euh, de soins intensifs euh, pour adultes sans euh, entraînement pédiatrique spécialisé. Les urgences, Dr. Laughlin a mentionné que ça peut, euh, ça va se détériorer. Je pense que novembre et décembre seront durs. Les parents de l'entendent. qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire avec cette crise du budget qui a été mise en place hier? La réponse, euh, clairement, pas suffisamment. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Euh, le président du Conseil du Travail nous rejoint pour un tour des sites de construction de euh, l'hôpital de Mississauga avec la structure euh, pour, de parking euh, pour plus de 1 500 véhicules. C'est important pour la reconstruction complète de l'hôpital. Euh, le euh, nouveau site va tripler le site avec 3 millions de pieds carrés et 1 000 euh, lits hospitalisés. Plus de 80 sera des chambres privées. Euh, des, une modernisation assez importante et l'impact économique reporte que... Le RVP a clôté et le gouvernement est engagé avec ce gouvernement et ce projet historique. Je voudrais remercier le ministère des Finances, le ministre des Finances et ce ministre des Finances euh, engag s'est engagé et je voudrais remercier eux et le conseil du travail tra pour soutenir ce projet. On s'engage à un nouveau hôpital moderne à Mississauga et nous sommes bien contents de voir que les travaux ont commencé. Don Vallée East. Merci, Monsieur le Président. Je suis ici avec une réalisation. Nos, et, et nos enfants euh, sont abandonnés par le gouvernement. C'est toujours trouvé dans les membres les plus vulnérables de la société. Concernant les soins de santé, le gouvernement euh, a essayé de pouvoir faire les choses et maintenant, avec les enfants, le gouvernement ils n'ont pas de voix euh, pour se défendre. Nous nous, voyons, nous faisons face à un, euh, des problèmes euh, au niveau des soins intensifs euh, et des chirurgies qui ne sont pas faites j'appelle le gouvernement de prendre des mesures pour préparer avec la saison et la campagne qui n'existe pas. Et le plan de rester ouvert euh, n'est pas facile. Et je dois dire que si je n'adresse pas L'état courant du programme de l'autisme, ce gouvernement, la seule façon de pouvoir faire ces choses a doublé de 22 000 jusqu'à 57 000 en 2022. Ça, c'est suffisamment de pouvoir remplir le centre Rogers. Ce gouvernement doit être transparent avec eux. Combien d'enfants sont enregistrés? Combien sont en train de recevoir des services? Je demande et j'attends impatiemment ces réponses. Déclaration des députés. Euh, J'ai eu l'opportunité de partir à une levée de fonds pour euh, les équipements médicaux au mémo à fin de Bay. Depuis 2004, mémo. A envoyé 100 conteneurs à Cuba, au Salvador, au Liberia, au Nicaragua, au Zimbabwe, euh, concernant des millions de dollars d'équipements médicaux. Chaque conteneur a plus de euh, plus d'équipements médicaux et de la euh, des équipements médicaux afin de pouvoir aider pour les euh, pays de développement. Euh, tout est fait par des volontaires et c'est soutenu par ce travail. Reconnaître, c'est John Harvey qui a mentionné depuis 18 ans en regardant les choses. Euh, avec la fermeture d'un hôpital, il se demande quest ce qui se passait dans cet hôpital abandonné. Et pour 375 lits, il a découvert que à cause de l'isolement de Thunder, le coût euh, d'enlever de, les choses rend les choses impossibles. L'administration de l'hôpital a admis vont être vendues pour 180 dollars par tonne. Euh, avec euh, le ministre du Cuba de la Santé. Qu'est-ce que MEMO peut envoyer pour pouvoir avoir des équipements médicaux envoyés au Cuba Et ça, c'est MEMO a été euh, sous l'hospice évangélique. Euh, le Dr Harvey, son initiative qui rend les choses euh, faisables à ce niveau-là. Déclaration pour Don Valley. Merci, M. le Je suis dans plusieurs de mes constituants euh, qui sont inquiets qu'il euh, n'y a pas et les kidnappings et, euh, et euh, 70 euh, véhicules ont été euh, volés. Avant, il euh, y a eu des vols euh, de voitures. Il y a un véhicule qui est volé à toutes les minutes au Canada. Et ce qui reste euh, euh, au crime organisé et le terrorisme le problème et avec la communauté et l'initiative dans notre province, mais sans procédure à responsabiliser et prévenir les vols de véhicules qui sortent du Canada. On ne peut pas solutionner les problèmes. Je suis ici et je vous demande au gouvernement fédéral pour resserrer le contrôle et arrêter les véhicules volés à sortir. Merci. Cela met fin aux déclarations.